Bonjour, les membres de Serivor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de punition. On continue sur notre lancée de l'histoire du CSA et si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos qui y sont consacrées, je vous invite à faire pause et aller les voir avant de commencer. Si on a déjà vu que le CSA avait un rôle informatif et technique, il a aussi un rôle de surveillant et a la possibilité de sanctionner. Mais comment et pourquoi Peuvent être sanctionnés. Tout d'abord les éditeurs de communication audiovisuelle, c'est-à-dire les stations radio, les chaînes de télévision, etc. Les services de streaming aussi qu'ils soient publics ou privés et enfin le CSA peut aussi sanctionner les distributeurs de ces services comme par exemple Orange, Canal, etc. Enfin elle peut sanctionner les opérateurs de réseaux satellitaires. de la faute, le CSA peut infliger plusieurs types de sanctions. Tout d'abord, la suspension. Le CSA peut décider de la suspension de la diffusion d'une chaîne, d'un programme, d'une partie d'un programme ou d'une séquence publicitaire pour une durée d'un mois ou plus. Si vous vous souvenez de la vidéo précédente sur la création d'une chaîne de télévision, vous vous rappelez peut-être qu'une chaîne doit avoir une sorte de contrat, une autorisation ou une convention réalisée avec le CSA pour avoir le droit d'émettre. Et bien en cas de sanction, le CSA peut décider de réduire la durée de ce contrat d'un an maximum. Dans les cas les plus graves, l'autorisation ou la convention peut carrément être retirée, la chaîne n'a alors plus le droit d'émettre. Enfin, cas le plus courant, le CSA peut délivrer des amendes qui peuvent s'ajouter à une suspension des programmes. Le montant de la sanction dépend bien évidemment de la gravité de la faute, mais aussi de ce que celle-ci a rapporté à ses auteurs. Si commettre le délit a rapporté beaucoup d'argent à ses auteurs, l'amende doit être assez élevée pour être dissuasive. Évidemment, en cas de faute, l'affaire peut être amenée devant un tribunal si le CSA saisit le procureur de la République ou si une partie civile saisit le tribunal. Le CSA va alors se plier à la décision du juge en termes de sanctions. Bien évidemment. Le CSA n'est pas une épée de Damoclès qui va tomber fatalement sur les patrons de télévision à chaque fois qu'une erreur est commise. Non, le CSA, c'est plus ce gentil gendarme qui vous arrête sur le bord de la route des vacances pour vous prévenir que votre feu est pété, ça va pour cette fois, mais il faudra le faire réparer quand même. Le rôle du CSA est d'abord de conseiller et de prévenir avant de sanctionner. La punition vient vraiment en dernier recours. Le CSA envoie systématiquement une mise en demeure avant de sanctionner, prévenir avant de guérir, et même ces mises en demeure sont précédées d'une lettre de mise en garde ou d'une lettre qui rappelle la réglementation en cours. Autant vous dire que pour en arriver à la sanction, il faut être borné ou malhonnête. Mais on y reviendra plus tard. Si après tous ces courriers envoyés, le destinataire ne se conforme pas à la réglementation, un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d'État est informé de la situation par le directeur général du CSA. Le rapporteur va alors décider si oui ou non il est justifié d'ouvrir une procédure de sanction. Si oui, il va mener son enquête et proposer une des sanctions dont on a parlé précédemment. Mais c'est le CSA qui va avoir le dernier mot et qui appliquera la punition. soit pas une autorité toute puissante qui décide de la vie et de la mort des médias audiovisuels, que chacun ait droit à un procès équitable et impartial, l'instruction est depuis 2013 confiée à un rapporteur. Depuis 2018, il s'agit de Bertrand Dacosta, conseiller d'État. Ces dernières années, le CSA a beaucoup été saisi concernant des programmes de télévision. En décembre 2019, le CSA va mettre en demeure la chaîne CNews suite à la diffusion de l'émission Face à l'Info du 23 octobre 2019 où Eric Zemmour, évidemment qu'il est dans stop, il a déclaré ceci. Si vous voulez, quand le général Dujot arrive en Algérie, eh ben, il, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Eh ben moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. Ah, C'est ça être français. français Le CSA considère ses propos comme une incitation à la haine ou à la violence envers les musulmans. La procédure s'est arrêtée au stade d'avertissement du côté du CSA, mais le groupe Canal, propriétaire de la chaîne CNews, a annoncé vouloir déposer un recours pour abus de pouvoir auprès du Conseil d'État, arguant la liberté d'expression. Elle abandonne. Le CSA maintient finalement sa position, estimant que ses propos expriment, je cite, « un rejet insistant des personnes musulmanes dans leur ensemble, tendant à encourager des comportements discriminatoires en raison de la religion ». De plus, le régulateur déplore que ces propos aient été tenus sans modération ni réaction de la part de l'animatrice, qui est censée rester maître de son programme en toutes circonstances. Si le CSA n'a pas émis de sanction, Canal a décidé depuis de ne plus diffuser l'émission en direct, mais de l'enregistrer pour éviter d'autres débordements à l'antenne. Salut c'est le mois du Futur, j'ai enregistré cet épisode avant les derniers déboires d'Eric Zemmour, c'est pour ça que j'y faisais pas référence. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, en fait Zemmour a encore tenu des propos racistes sur CNews. Les téléspectateurs ont du coup dénoncé cette séquence au CSA qui lui-même a mobilisé le procureur de la République. La différence avec cette précédente affaire c'est que cette fois-ci l'émission était enregistrée et euh, CNews du coup en ne coupant pas la séquence au montage peut être rendu complice des propos tenue par Zemmour. On verra comment l'affaire évolue dans les semaines à venir et on reprend avec le reste de la vidéo. On reste dans le groupe Canal qui a décidément le chiffre pour diffuser des gens problématiques à la télévision. Et cette fois-ci, une grosse sanction est à la clé. Oui, je tease un peu. Nous sommes en 2017 et l'émission « Touche pas à mon poste » diffusée sur C8, qui fait donc partie du groupe Canal, est au milieu de la tourmente. Alors, de quoi est accusée l'émission et bah de plusieurs choses, de trois séquences différentes en fait. La première est celle d'un canular où, en caméra cachée, Cyril Hanouna fait croire à Mathieu Delormeau qu'il a tué le producteur de Tom Cruise et qu'il lui demande d'en endosser la responsabilité. Cette séquence a été dénoncée pour atteinte à la dignité humaine. Le CSA suspend la publicité pendant une semaine. La seconde concerne une séquence où lors d'un jeu avec beaucoup de guillemets, alors que la chroniqueuse Capucine à nave a les yeux bandés, Cyril Hanouna pose la main de la jeune femme sur son sexe. Cette fois-ci, la séquence est dénoncée pour sexisme et le CSA suspend la publicité pendant deux semaines. Enfin, la troisième émission concernait un canular de très mauvais goût piégeant des hommes homosexuels sur la plateforme Grinder. Comme vous vous en doutez, cette séquence a été dénoncée comme homophobe. Cette fois, le groupe est condamné à une amende de 3 millions d'euros, une des plus grosses amendes depuis les années 80. Sauf que Canal a trouvé les décisions disproportionnées et discriminatoires et Vincent Bolloré, patron du groupe, a envoyé deux courriers de contestation réclamant 13 millions d'euros au CSA représentant les pertes publicitaires et a fait un recours auprès du Conseil d'État pour faire annuler les sanctions. Canal va avoir en partie gain de cause puisque le 13 novembre, le Conseil d'État condamne le CSA à verser 1,1 million d'euros de dédommagement à la chaîne C8 en annulant la sanction du canular avec Mathieu Delormeau, déclarant que le chroniqueur n'avait pas été montré sous un jour dégradant, humiliant ou attentatoire à sa dignité. Concernant la seconde séquence, celle avec Capucine nave, Canal réclamait 9,1 millions d'euros de dédommagement. Le Conseil d'État a maintenu la sanction, déclarant que l'émission avait contribué à banaliser des comportements inacceptables. La scène avait d'ailleurs placé la personne concernée dans une situation dégradante et à donner de la femme une image stéréotypée, la réduisant à un statut d'objet sexuel. Enfin, concernant la dernière séquence, le Conseil d'État maintient aussi l'amende en justifiant que l'émission avait eu recours à de nombreux clichés et attitudes stéréotypées sur les personnes homosexuelles, qu'elle bafouait le principe de vie privée et qu'elle avait failli à son obligation de lutter contre les discriminations. Le pouvoir du CSA ne s'arrête pas aux frontières, l'autorité peut aussi agir sur des chaînes étrangères si elles sont diffusées en France. C'est ce qui est arrivé avec la chaîne Russian Today, désormais appelée RT France. Elle a été lancée dans notre pays en 2017 et le 28 juin 2018, elle est mise en demeure par le CSA pour manquement à l'honnêteté, à la rigueur de l'information et à la diversité des points de vue suite à la diffusion au journal télévisé d'un sujet sur la guerre en Syrie. En effet, le CSA s'est aperçu que la traduction des propos tenus par un témoin n'avait rien à voir avec ce qu'il disait en réalité. Concernant un autre témoignage, la traduction orale dénonçait le groupe Jaish al-Islam comme responsable d'une attaque à l'arme chimique alors que le témoin ne désignait personne en particulier. La chaîne étant toute jeune, sa directrice, Zenia Fedorova, avait peur que la sanction ne mène la chaîne vers sa tombe. Elle a donc porté un recours auprès du Conseil d'État en larguant une erreur technique de montage et non une action volontaire. Face à ce remue-ménage, Orange refuse d'ajouter la chaîne à son bouquet deux jours avant la signature. Bouygues refuse aussi de diffuser la chaîne, seul Free accepte de l'ajouter sur ses ondes. Le Conseil d'État valide la décision du CSA et donne seulement un droit de réponse à la chaîne qui sera publié chez Reuters. Depuis, plusieurs groupes ont dénoncé l'autorisation de diffusion en France de la chaîne RT qui servirait de relais à la propagande du Kremlin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et si vous souhaitez que je traite d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, ciao